Saint-Martin, 14 mois après Irma. Quoi de neuf dans l'éducation Rien, tout va bien, Répète en boucle le vice-recteur Sanz, le recteur Fourard, le ministre Blanquer. Pourtant sur le terrain, rien ne va. Les collègues sont en souffrance, les élèves n'ont pas toutes leurs heures de cours. Sans parler du lycée professionnel où les cours d'atelier ont lieu sans atelier. À la cité scolaire, 1600 élèves s'entassent, dans un établissement prévu pour 900. La cour, déjà exiguë, est réduite à une peau de chagrin depuis l'installation de quelques algecos. Les accidents et blessures se multiplient. Pour gérer les flux, les sonneries sont décalées entre collège et lycée. Le bruit est donc incessant et atteint des pics à plus de 80 décibels. Pour aggraver la situation, les travaux ont lieu pendant les heures de cours. Marteau-piqueur, découpe de tôle. Les bus stationnent sous les fenêtres de la cité scolaire, moteur allumé, pendant de longues périodes. Les enseignants ne peuvent souvent pas faire cours à cause du bruit. Au CDI tout neuf et dans le local informatique où travaille le concierge, des fuites d'eau inondent régulièrement les lieux. Le concierge a mis une bâche sur son ordinateur. Un escabeau non fixé sur le toit de la cité scolaire, menaçant à tout moment de tomber. L'ascenseur de l'établissement n'est pas fonctionnel, tant pis pour les handicapés. Le portail arrière pour évacuation en cas d'urgence est tellement dur et lourd qu'une partie des personnels n'a pas la force de le faire coulisser. À Saint-Martin, tout va bien, dit l'administration, mais les personnels sont en souffrance. Une collègue de quartier d'Orléans, établissement théoriquement en meilleur état, a accepté de témoigner. Nous l'écoutons. Euh, il y a de l'eau qui rentre et au euh, point où je suis obligée de changer de salle, on fait le tour. Ça m'est arrivé de devoir faire le tour de l'établissement pour trouver une salle euh, qui soit, euh, où on peut recevoir les élèves. Et euh, sinon, le, le, le problème récurrent qu'on a aussi, euh, c'est bah, même si on n'a pas d'inondation dans cette salle, parce qu'il n'y euh, a pas suffisamment de prix pour ça, on a des, des vitres qui ne ferment pas. Donc les volets ne sont pas euh, sont cassés ou sont complètement ouverts que les élèves soient mouillés dans euh, un tiers de la salle. Il faut euh, donc à chaque fois réaménager les, euh, les élèves les placer autrement pour pouvoir avoir un cours euh, qui tienne sans, euh, sans se faire mouiller. Donc voilà, moi je suis dérangée dans ce problème. Et le problème c'est que même si je demande à changer de salle, il ben, n'y a pas suffisamment de salles euh, d'établissement qui soient euh, plus utilisées dans l'état. <rire>